Ouais, bonjour Florian bonjour tout le monde bonjour bonjour euh, ouais euh, au fait Florian euh, ça fait quelques mois déjà que je te suis Bon, plus c'est ta page Instagram mm -hmm. parce que je suis beaucoup intéressé par le Je j'ai un ami à Adrien Steve ah ok nice bah <rire> il, il t'a dit ce qu'on fait ou pas <rire> ouais il m'a au fait il m'a parlé de ça depuis parce que j'étais déjà étranger tout comme lui c'est un venus au Canada, après c'était la même année ouais il m'a parlé de ça plusieurs fois mais j'ai hésité souvent à m'engager mais depuis un certain temps quand je vois sa façon de me déterminer et son plus qu'il a déjà par rapport au début quand il me parlait là il dit que oh, qu'est-ce que je suis en train de faire je suis en train de perdre le temps et les choses avancent ah. prendre l'engagement vraiment au fait j'hésitais de me lancer au début parce que étant donné avec ma situation comme j'étais étudiant étrangère, parce que là je suis passé sur un de travail ah, la en, en, en, en ouais. Ouais. Bon moi ce que j'étais c'est que avec, étant donné que j'ai un, un, un statut temporaire, je ne savais pas qu'avec ce statut c'était possible d'aller peut-être euh, peut-être aller prendre un financement, obtenir un financement. Tu, peux, cas, ouais. tu, tu peux, peux, tu peux. On a beaucoup de participants qui ont un visa temporaire et qui, qui sont déjà propriétaires immobiliers. Adèle dont on a parlé tout à l'heure, le cas de, de le, le participant d'Olivier, on a parlé de d'Adel. Qui, euh, qui avait, euh, qui, a, qui a fait une acquisition à 400 000 et là, il est préqualifié à, à, pour aller chercher 1 million. Il a un visa temporaire. Hein. Oh. Donc, euh, à chaque problème, sa solution, comme tu vois. Donc, euh, ça, il n'y a pas de problème. Suis Adrien, fais comme lui et, et ça fera plaisir de te rejoindre par la suite que tu nous rejoignes.